Attends, je vais lui demander. D'accord. Plouf, elle s'appelle Plouf. Ah oui, parce que quand elle saute dans l'eau, ça fait Plouf. Plouf. Bonjour Plouf. Dis, veux-tu venir t'asseoir avec moi Quoi, quoi Oui, oui. Alors, voici la place des invités.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 Il veut une coccinelle. Plouf veut une coccinelle et il veut jouer avec elle. Oh, comme ma tasse grenouille veut jouer avec la tasse coccinelle. Oui. Alors Plouf, on va te faire un goûter en forme de coccinelle. Et comme les coccinelles, c'est rouge et noir, il va nous falloir un petit pot de confiture rouge et un petit pot de chocolat. Oui Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti pour un goûter en forme de coccinelle. On prend une miche de pain. On la coupe à peu près en deux. Et on coupe une tartine. C'est le corps de notre coccinelle. Puis, on prend un pot de pâte à tartiner au chocolat. Et on en étale sur le bout de notre tartine. C'est la tête de notre coccinelle. Ensuite, on beurre le reste du corps et on le recouvre de la confiture la plus rouge possible. Pour faire l'œil, on peut prendre une goutte de crème et placer dessus une pépite de chocolat. Ou alors, on prend une paquerette, on lui enlève la tige et la moitié des pétales et voici un œil avec des cils. Maintenant, on prend deux biscuits chocolatés qu'on coupe pour faire la bouche et les antennes. Enfin, pour faire les points noirs de la coccinelle, on prend des palets de chocolat. Nous, on en prend trois. Voilà Le goûter coccinelle est prêt Bon appétit, plouf Et un, deux, trois... Partez. La coccinelle se sauve, mais elle t'a laissé des pépites de chocolat, Plouf. Oh, la coccinelle s'est envolée Oh oui Et Plouf a mangé tout le chocolat Quoi Quoi Et si maintenant on chantait une comptine sur une grenouille Oh oui, bonne idée Une comptine Vous êtes prêts Oui Quoi Quoi Alors c'est parti La grenouille s'agenouille Et fait un petit saut Au bord du ruisseau La grenouille s'agenouille saute dans les roseaux toute la peau du crapaud qui est tout content rit en chantonnant Quoi quoi quoi Quoi quoi Quoi quoi Quoi quoi Quoi quoi Quoi quoi Quoi quoi Quoi la grenouille s'agenouille et fait un petit saut au bord du ruisseau. La grenouille s'agenouille saute dans les roseaux et un rose d'eau. Toute la peau du crapaud qui est tout content lui en chantonnant. quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi.